Son Excellence Majesté de transmettre cet acte de nomination. C'est votre cahier de charge pour votre mission. Merci. Celui qui parle de faux pas parle de la paix. Et toutes les religions aussi c'est la paix. Mais aucune religion sur la terre ne peut parler de la guerre. Et aucun pasteur ne peut enseigner ses fidèles d'aller voler, d'aller tuer. Donc l'église... Avec l'institution de faux tout font la même chose comme la bible c'était pire tous les jours que nous lisons donc c'est ce qui nous a motivé d'être ici aujourd'hui dans cette maison la maison de la paix et nous sommes venus pour apporter encore notre contribution pour l'évolution de cette institution vous savez l'élection de la démocratie a commencé depuis 90 91 c'est toujours les hommes de dieu qui sont là qui parlent, qui prient pour la paix. Ces hommes de Dieu, même si d'autres sont morts, mais d'autres sont encore vivants et d'autres reviennent encore renforcés encore. Nous allons demeurer dans la prière. La prière que nous prions toujours, nous ayons prié, ce sont les mêmes prières que nous allons accélérer pour que Dieu touche les cœurs. C'est les cœurs qui font la guerre et c'est les mêmes cœurs qui fait la paix. Vous savez, la paix n'est pas un vain mot comme dire... Le fait, une fait boire, c'est le comportement. Donc, chacun doit savoir que dans le pays, nous devrons accompagner les autorités. Nous allons accompagner le chef de l'État. Nous allons accompagner le gouvernement. Nous allons accompagner. Tout le monde doit accompagner. Parce que la paix n'est pas une structure d'une seule personne. La paix, c'est pour tout le monde. Et s'il n'y a pas la paix, est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu? Non. Donc, le pays... S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas adorer Dieu. Donc, nous ne souhaiterons pas ce que vivent les autres pays. Donc, nous souhaiterons la paix dans le cœur. Et ça commence par le comportement. Et je sais que tout le monde doit y en avoir.